la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, et oui, vous le savez tous, parce que c'est aussi l'anniversaire de ma chaîne. Donc, qui dit anniversaire, dit musique. Donc, j'ai la laissé 10 secondes. Donc ça c'est fait. Voilà. Et pour vous dire aussi que je prévois un très gros trade binder. Donc là, j'ai deux boîtes à ouvrir cette semaine. Deux decks à ouvrir. Pour les decks, ça ne comptera pas dans la boîte. Et normalement, la semaine où je rentre, donc samedi prochain, j'ai une autre boîte à ouvrir. Donc euh, voilà. Donc pour la, je ferai le trade binder fin août, parce qu'il va y avoir du changement aussi il va y avoir du changement parce que le 19 le 19 août je vais aller déménager donc je serai toujours à Cotagon mais je vais déménager à Boiron dans un appart un petit quatre pièces, voilà donc je serai pas tout seul je ferai toujours des vidéos euh, diaporama Pokémon Go, j'essaierai de faire des vidéos aussi euh, des grandes voilà, n'oubliez pas une chose c'est que... Là, je suis pas allé voir, mais j'irai voir un certainement demain. Si j'ai gagné un abonné, une vidéo et... Enfin, j'ai... J'ai pu j dire plus que ça. Trois vidéos exclusives. Trois vidéos exclusives sur des vidéos perso sur un sujet dont vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Voilà. Pour mes 34 ans. Voilà. Je vous rappelle qu'on est le 7, donc il vous reste 5 jours pour m'envoyer... donc euh, vos lettres avec votre petit mot que je dirai en live. Donc, c'est Rémi Roman, tout simplement. Roman sans S, bien sûr. 425, Avenue du Maréchal de Juin. 2670, Budeborg. Tout simplement. Et sur ce, les amis, je vous laisse pour cette petite courte vidéo d'annonce. Donc, je sais pas quand c'est que je vais faire les ouvertures ou encore. J'arrive juste là. J'ai un peu la voix à envoyer parce que <coughs> j'ai fumé trop en ce moment. Donc sur Stoo, je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite un, ex un excellent mois d'août. Si on ne se voit pas, avant. Et puis euh, on se dit donc à la prochaine fois. Et ciao tout le monde